des Asies, des affaires ultramarines, nous devrions être tous ensemble. Soyons solidaires pour l'avenir, soyons solidaires pour nos enfants, soyons solidaires pour être encore ensemble dans les années à venir. Merci à vous. Aujourd'hui, nous avons déjà le rhum qui fait son chemin, la vanille. Nous avons beaucoup de jeunes Guadeloupéens maintenant qui ont des entreprises ici, notamment des restaurants qui vendent des bouquilles qui marchent très bien, qui ont employé des jeunes. Ce qui est important pour nous maintenant, c'est exporter tout ce que nous allons faire. Le sucre, les ignames, la banane, euh, les patates douces. Euh, nous avons beaucoup de choses qu'on peut exporter. Et nous pouvons trouver maintenant des entreprises ici pour pouvoir écouler notre production. moderniser la l'agriculture un peu plus, il faut que l'agriculture soit connue non seulement sur notre territoire, mais au-delà de notre territoire. Et effectivement, avoir un, un socle qui leur permette non seulement de, de produire, mais surtout d'alimenter la population pour le, le régime alimentaire. Il y a beaucoup de créativité autour de nos produits, il y a beaucoup de talent, donc il faut quand même qu'ils soit soutenu pour pouvoir euh, prospérer et rayonner. La région Oiseau accompagne le secteur agricole et euh, l'ensemble des filières. Iguavie, Iguacat, Iguaflor, et le LPG pour la banane. C'est la seule région de France qui accompagne la champagne avec le sujet, vraiment, je suis euh, très très heureuse et encore plus d'être votre, votre ambassadrice. Aujourd'hui Je sais qu'on a une culture riche et il est important que tout le monde le sache et que tout le monde puisse le découvrir. C'est comme ça qu'on apprend des uns et des autres en découvrant la culture de chacun. Donc aujourd'hui je suis très très fière de voir que bah, les, les, les personnes de passage ici, les, les Français d'Hexagone puissent découvrir notre culture.